hello alors pour parler du sujet d'aujourd'hui euh, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, du temps de Monsieur Sarkozy. En effet, à ce moment-là, du temps de sa présidence, il nous a dit :« Nous irons tous ensemble vers le nouvel ordre mondial, et, je, et personne, je dis bien personne, ne pourra y échapper. » Alors, j'ai commencé à entendre parler des camps F.E.M.A, à cette époque-là à peu près. Mais peut-être que j'étais comme vous et euh, je n'étais pas encore euh, en état de bien réaliser ce qui se passait ou de comprendre euh, ce que cela voulait dire. Quoi qu'il en soit, euh, bah, je n'étais pas prête pour, pour le truc. Et là, en postant une, ma dernière vidéo, il bah, y a quelqu'un qui, euh, qui a fait un commentaire en dessous et qui m'a relancé sur ces camps F.E.M.A. Et là, bon, je suis prête. J'ai été voir ce qu'il en était vraiment. Je n'ai pas été déçue. Non. Et puis, vous n'avez pas l'aide non plus. Parce que je vous ai mis tous les liens en dessous. Vous n'allez pas l'être non plus. Alors les, les camps FEMA, on se demande bien pourquoi ils sont là. Je ne sais pas. Euh, au début, ils nous vendent ça comme euh, quelque chose qui serait là en cas d'épidémie mondiale qui servirait un peu de quarantaine. Hein, en cas d'épidémie mondiale, d'un virus quelconque. Euh, bon, admettons. Sauf que, pourquoi est-ce qu'il y aurait une épidémie mondiale Pour qu'il y ait une épidémie, une épidémie mondiale, il faudrait que quelque chose se déclenche mondialement, de façon à ce que ces camps puissent servir, si c'est à ça qu'ils servent. Donc, ça voudrait dire que, bah... Euh alors, comme la Terre est en train de faire sa rotation, etc., ça va apporter pas mal de dégâts, euh, plus d'eau, de, plus, plus, plus rien à manger, les gens vont être obligés de, se, de, de boire l'eau dans laquelle ils, dans, dans ils se lavent, enfin bref, ça va être la cacophonie complète. Tout cela va déclencher des maladies, et donc on va dire que ces camps sont là, pour les gens qui seraient en quarantaine suite à des maladies euh, auxquelles on n'a pas... envie c'est ce qui doit arriver. Euh, je trouve qu'il y en a déjà eu pas mal des, euh, des épidémies euh, dans les pays africains, dans les, dans les pays euh, en voie de développement et tout. On ne se, s'est pas servi de, de ces trucs-là. Et puis là, c'est pas dans un pays, c'est mondialement. Bon. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire que ces camps FEMA seraient plutôt des camps comme avaient les nazis qui serviraient à, comment dire, emprisonner ceux qui ne veulent pas adhérer au nouvel ordre mondial. Ceux qui sont des moutons noirs, des moutons rebelles. Et qui vont tout faire pour que cela n'arrive pas. Après déduction, c'est ce que j'en ai conclu. Suite aux vidéos que je vous ai mis en dessous, et les liens, c'est ce que j'en ai conclu. Parce que ça, ça semble vraiment évident. Tout le monde veut s'en aller vers le nouvel ordre mondial. Enfin, tout le monde. L'oligarchie, les, euh, les, les directeurs des systèmes là-haut, euh, enfin là-haut, un peu partout, j'ai envie de dire, nous envoient vers le nouvel ordre mondial. Ah, ce soleil, j'adore. Et de ce fait, il y en a qui ouvrent les yeux et qui se disent « Non, euh, pas pour moi le nouvel ordre mondial, pas question. » Eh ben, mon vieux, si tu n'es pas content, euh, bah, on va faire en sorte que tu embêtes pas euh, ceux qui le sont. On va te mettre de côté. Voilà. Alors, quand on voit le nombre euh, de cercueils poubelles qu'ils ont mis dans ces camps, les cercueils poubelles, c'est-à-dire que c'est des cercueils de toute taille, où l'on peut mettre euh, plusieurs corps, en fait, dans un seul. Tout est prêt déjà. Il y a des endroits en Amérique, tout est prêt à accueillir les gens. Moi, je, je sincèrement, je pense que euh, comme ils veulent faire diminuer la population, évidemment, on est trop nombreux sur Terre pour eux, et ils pourront peut-être pas tous nous, nous emprisonner. Hein? Peut-être pas. Et donc, ces camps serviront Peut-être recevoir des gens qui auront été, euh, comment dirais-je, qui auront attrapé des maladies, mais qui auraient été des maladies euh, injectées, respirées, inhalées, je sais pas, pour nous détruire petit à petit. Parce que je vous assure que les camps ils ont des dimensions euh, extra très très très grande hein. euh, vraiment j'allais dire extraordinaire c'est vraiment très très grand mais figurez-vous que ça se passe pas qu'aux états unis non non non on a nos camps en France aussi Ouais, il y en a vers le centre de la France j'ai vu ça vers le centre de la France et en fait c'est parce que dans le centre de la France ben, c est... C est... il y a de la place il y a de la place n'empêche que le peu de riverains qu'il y avait sur place et eh ben il ils ont été curieux de voir tous ces bulldozers qui d'un coup euh, se sont amenés et commençaient à, à faire des trous, à faire des travaux et tout. Donc ils ont pris leur smartphone, ils ont pris des photos, ils ont, ils ont commencé à voir et tout. Et ils ont réalisé que petit à petit, ben, il y avait un camp qui se construisait. Un camp qui se construisait. Bon A priori, ce n'est pas le seul. Mais c'est un témoignage qui montre qu'effectivement... Ça existe en France. Alors moi, je vous dis, euh, ce que j'en pense, c'est que ceux qui euh, seront contre le nouvel ordre mondial, plus une partie des autres qui n'ont rien contre, euh, mais qui ne font pas partie des 5 millions qu'ils veulent garder, parce qu'en fait, euh, on est 7, 7 milliards sur la Terre et euh, ils veulent diminuer... Euh, ils veulent diminuer de deux tiers donc il faudra bien accueillir tous ces corps enfin tous ces êtres avant qu'ils meurent parce qu'entre le moment où on va leur injecter la maladie et le moment où ils vont mourir puisque tout est là pour recevoir l'être humain donc le corps mais une fois qu'il aura décédé tout est prêt aussi pour qu'il puisse pour que son corps repose dans une poubelle il n'y a pas de souci. Donc je pense que ça sert à ça, en fait. Ça sert à accueillir euh, tous les gens qu'ils ont décidé d'éliminer pour ne garder qu'une certaine euh, qu'une certaine quantité de, de, de, de personnes vivantes sur Terre. Parce que vous comprenez bien que s'il y a 7 milliards de personnes sur Terre, il y aura des gens qui vont se révolter, il y aura des gens qui ne seront pas contents, il y aura des gens qui seront contre le nouvel ordre mondial, et euh, deux tiers de la population contre le, le nouvel ordre mondial ils sont sûrs de ne pas gagner. Ça c'est clair. Mais s'ils arrivent, alors je ne dis pas qu'ils vont faire, qu'ils vont y arriver, attention hein. Tout est entre nos mains, comme je vous disais il y a très peu de temps, tout est entre nos mains, tout dépend de notre pensée créative. On est d'accord Mais à partir de là, ceux qui euh, ne sont pas au courant, qui sont des, des créateurs, hein, et qui laissent les autres décider à leur place, forcément, il euh, ne faudrait pas qu'ils se réveillent ces gens-là non plus. Ah non, il ne faudrait pas. Il faut que les moutons aillent tous dans le même sens. Et puis, mais comme il y a trop de moutons au final, bah ben oui, il y a trop de moutons, ils ne pourront pas gérer tout ça, euh, tous ces moutons-là, euh, même s'il n'y a plus de moutons noirs, ils ne pourront plus les gérer. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va les éliminer. Bah ben ouais. Après, si la guerre civile, qui va finir par être une guerre civile dans tous les pays du monde, si la guerre civile ne suffit pas, bah écoutez, on a déjà les vaccins, on a euh, les chanterelles, on a les pesticides dans les fruits et légumes, on a déjà plein de choses pour créer des épidémies. On a euh, la puce, on a l'intelligence artificielle, on a euh, -ce que, bah, les saloperies dans l'eau. Euh, voilà, donc euh, si avec ça ils n'arrivent pas à déclencher une épidémie, qu'à cela ne tienne, on va faire en sorte de trouver un truc. Hein. Oh. Les chercheurs, ils cherchent bien, hein. ils trouvent, il hein. n'y a pas de souci. Hein. Et puis, on va passer ça sous l'effet euh, bah, d'un médicament à prendre pour soigner ou pour prévenir d'une éventuelle euh, maladie qui pourrait subvenir euh, due à ce déplacement euh, de la terre, à au venus des migrants qui vont un peu partout. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Hein, mais quoi qu'il en soit, euh, bah, euh, on va sûrement nous donner des trucs pour euh, lutter contre euh, une sorte de maladie qui n'existe pas encore mais qui, qui risquerait d'arriver. Oui. Ah, t'es là le soleil, coco. Et donc, euh, qui risquerait d'arriver de par ce fait, euh, euh, épidémie, ah pas bon, pas bon, pas bon, pas bon pour les autres. Allez hop. Dans les camps FEMA. On va essayer de les soigner. Hein? On va essayer, on va, essayer hein? on va faire notre mieux. On ne pas dit qu'on va y arriver. On va essayer. enfin au moins, ils ne contamineront pas le reste de la population. Et ben. Ceux qu'on n'aura pas réussi à soigner, bah, ils vont mourir de cette maladie qu'ils auront attrapée. Bah, et au final, c'est comme ça qu'ils vont faire tomber tout le monde. Tout ce qui les gêne, tout ce qui les dérange. Et euh, ils ont déjà tout prévu. Tout prévu. Alors, euh, bah, il serait temps que nous prévoyions aussi. Hum. Alors, en tant qu'être humain, il faut prévoir en tant qu'être humain mais euh, il faut prévoir aussi en tant qu'être de lumière enfin être de lumière j'aime pas trop ce être de lumière ça me plaît pas en, en tant qu'enfant du divin voilà nous sommes des créatures du divin et en tant que créature du divin nous devons empêcher ça nous ne devons pas accepter des choses pareilles nous devons empêcher ça alors euh, il y a des gens... Euh, c'est bien, il y a, il y a des, des lanceurs d'alerte, il y a tout ça, c'est très bien. Mais euh, il faudra peut-être passer aux actes, moi, je pense. Il est temps, il est temps. Alors quand on nous dit oui, euh, envoyez euh, des intentions à l'univers. <coughs> Pardon. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. <coughs> Envoyons des intentions à l'univers. Tout à fait, des bonnes intentions, des intentions de paix, d'amour, de bonheur. Oui, il faut juste euh, se mettre à l'action sur les deux plans, le plan humain et le plan divin. Il faut que tous les deux soient en accord, de façon à agir dans la même direction. Parce que là, pour le coup, je vous mets des photos sur la vidéo, je vous mets euh, les posts en dessous euh, euh, c'est pas joli ce qui nous attend hein. si vous croyez que jusqu'à maintenant euh, c'était pas facile bah, je sais pas si nous on aura le droit ou si c'est nos enfants qui auront le droit mais alors si c'est eux c'est encore pire parce que ça sera de notre faute s'ils si, si, si, ont droit à ça ça sera de notre faute parce qu'on n'aura rien fait ah oui. On n'aura rien fait. On aura laissé faire. Ah c'est sûr que quand on est retiré à la campagne, là, moi, euh, les camps euh, FEMA, euh, c'était pas vraiment mon problème. Non. Et j'ai eu des messages. Il relance, il relance, il relance, il relance, il relance. Et il fallait que je fasse la vidéo sur les plans, sur les sur les camps, pardon. Euh, sur ces camps-là, il le fallait puisqu'on n'arrête pas de m'en parler Donc forcément, euh, quand euh, tu, on les voit passer une fois qu'on qu vous l'envoie en message personnellement dites ouais on vous l'envoie deux fois ouais mais euh, quand ça fait 10, 15, 20 fois qu'on vous envoie le même truc c'est que forcément vous avez quelque chose à en tirer et que comme les gens euh, mes contacts savent que je fais des vidéos pour alerter et pour euh, pour dire aux gens ce qui se passe et euh, surtout pour, euh, pour bah, euh, planter les graines quoi. Hein, et bien bah, ils m'envoient des messages bah, ouais. et il y a des fois où je suis prête et des fois où je ne suis pas prête bah, bah là pour le coup j'étais prête, je l'ai reçu j'ai bien vu, j'ai bien compris ce qui se passait j'espère que vous le comprendrez aussi bien que moi parce que franchement là il y a il y a de quoi cogiter sévère. Et si vous n'avez pas encore compris ce que c'était le nouvel ordre mondial, peut-être que ça va vous aider. Peut-être, je ne sais pas. Hein? Peut-être. Et euh, voilà. Que vous dire Regardez bien, informez-vous, n'hésitez pas à chercher par vous-même. C'est partout sur Internet et sur... YouTube, il y en a de partout. Je vous ai mis un lien sur Internet. Je vous ai mis des liens sur YouTube. Euh, que faire d'autre Bah écoutez, faites partager. Faites partager comme d'habitude. Hein, faites partager. Reconnectez-vous. Euh, Aimez-vous. Ne vous battez pas. Euh, et euh, faites partager. De, devenez des moutons noirs, mais pacifiques. Pacifiques. Parce que si vous commencez à taper du poing de partout, euh, eux ils vont se nourrir de votre énergie euh, négative et de tout ce qui passe tout ce qui, tout ce qui va en sortir. Donc battez-vous, soyez pacifiques, battez-vous, parce qu'on a plein de façons de se battre sans les armes, sans, sans rien. On a plein de façons de se battre sans armes. Mais euh, voilà, euh, à croire que l'être humain, il pense qu'avec les armes qu il peut nous. Avec lequel ils peuvent se battre, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors euh, voilà, je c'était euh, ma vidéo aujourd'hui. Euh, J'espère que. Alors, c'était pas pour vous faire peur, hein. comme d'habitude, c'était pour vous prévenir, hein. c'était pas pour vous faire peur, pour vous prévenir, pour vous dire de faire attention, de ne laisser pas ce nouvel ordre mondial s'installer complètement, parce que là, il a déjà commencé. Il a déjà commencé et il continue. Il n'est pas encore complètement installé, et il, mais il continue, il fait son chemin. Et plus on va attendre, plus lui, il aura le temps de s'installer. Après, peut-être qu'un jour, il sera trop tard. Donc il faut le faire, il faut le faire rapidement. Il ne faut pas accepter, mais ne pas accepter pacifiquement. C'est-à-dire euh, faire tomber le système, et le système, on peut le faire tomber de diverses façons. Il n'y a pas besoin euh, de prendre les armes, il n'y a pas besoin euh, d'aller se faire taper sur la tête. On peut le prendre de diverses façons. Après, chacun fait ses, recher ses recherches, chacun pense comme il veut. Euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas euh, quoi vous dire là, je suis... Euh, juste faites attention, regardez bien, faites vos recherches... Euh, ne vous lancez pas dans la peur, n'ayez pas peur, parce que de toute façon, peur ou pas, ça ne servira à rien, donc euh, n'ayez pas peur. Faites vos recherches, faites ce qu'il faut tranquillement, et moi je suis très... Euh, faites vos recherches, faites votre... Euh, ce que vous avez à faire, tout ça relié euh, au cœur et au créateur, et puis euh, bah, écoutez euh, tous ensemble, dans la même direction, hein Allez, c'est parti on y va. On fait tout tomber dans la paix. Mais on leur dit rien. C'est juste entre vous et moi. Hein? On leur dit rien. Alors, en attendant une prochaine vidéo, prochaine source d'information, n'hésitez pas à vous abonner. Hein? Euh, si vous avez... Euh, si vous voulez bien participer... Euh, euh, vous pouvez toujours m'envoyer des idées, des, des choses qui vous auront choqué, qui vous auront euh, interpellé. Euh, je ferai des recherches et euh, je ferai euh, des vidéos. Euh, N'oubliez pas, enfin si vous voulez ou pas, euh, participation, si vous voulez, à la cagnotte, si vous voulez. Moi ça m'aiderait, mais bon, c'est pas une obligation, hein. j'ai mis la cagnotte au cas où des fois qu'il y aurait Rothschild qui passerait dans le coin et que mes, mes vidéos lui me plairaient et qu'il aurait envie de participer euh, pour m'aider dans mes recherches. Ouais, on jamais. Ah, on peut toujours rêver. On peut toujours rêver. Bah, en attendant, euh, écoutez, euh, prenez soin de vous, euh, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Bye.